C'est pour pouvoir tuer un tank avec mes grenades qui se lancent Ah tout ça a un on se trouve pour une nouvelle vidéo, on a avec erreur sur Hero généraux Alors oui par contre, euh, 90% de chance mais mes touches sont pas bonnes non. Ah mince Quand je lui ai il est pas fou, là il se met pas automatiquement Ah oui Il euh... l'a pas fait Bah non, il l'a pas fait. Bon bah on te laisse euh, 2-3 minutes pour Ça euh... C'est 2-3 minutes, c'est 30 secondes Ah oui 30 secondes, si t'es un pro 30 secondes d'accord Ça fait longtemps qu'Error a pas joué donc on sera très compréhensif avec lui. Aïe. Jean-Claude il est pas sympa. Surtout j'aime pas le jeu quoi, j'aime pas pourquoi je suis là. Waouh ma sensi est beaucoup trop haute. Pourquoi je peux pas la changer J'ai un problème avec ma sensi. Ma sensi elle est trop haute pour ce jeu là. Tu peux la changer juste pour le jeu, sinon. Ouais mais où Euh, échappe... saisie... sensibilité Attends, es que de la, la souris. Et faut encore que je baisse le son, je t'entends encore moins que tout à l'heure. Ah, étonnant. Ah bah parce qu'il y a le, la musique dans le... dans le lobby... et le son en jeu. Ah et mes touches sont pas bonnes en plus. Je peux pas m'accroupir ni rien. Euh, saisie, clavier. Euh... Courir, blablabla... Bla bla. Tu sais où c'est pour donner l'ordre leur... Ah c'est donner l'ordre c'est ça. J'ai l'impression que ma souris elle est juste pas capter c'est très bizarre. Des branches rebranche Non non mais genre elle marche mais c'est bizarre ce qu'elle me fait. C'est ton jeu il fait des trucs bizarres avec ma souris. Mmh. Voilà, j'ai réussi à mettre l'ordre déjà. Là, faut que j'arrive à conduire les véhicules. on mais... écrase un allié, c'est pas cool, c'est ça Euh, en effet. C'est un bot, on s'en tape Ouais. Okay. Euh, plus. Bah, j'ai tué un bot. Et donc, la stratégie qui marche bien pour pas trop mourir, c'est de. Plus défendre okay. et moins attaquer. Allez si tu veux une arme euh, chouette. Tiens. Hein Tu m'as acheté une arme Ah ok. C'est une batteuse ça il tu. Ouais tu t'allonges avec. Il y a du joueur devant. Non, et bah, bah... voilà hm. Je les vois pas avec les feuilles mais. C'est une batteuse mais pas beaucoup de balles, c'est original. Euh, c'est les mitrailleuses moyennes. Ah on est en train de capturer. Il y a un ennemi en face de moi, je peux même pas le tirer dessus. Il est caché derrière l'armure oui oui mais je peux pas... Il y a une barrière en fait avec des... Ah. des Trois à l'intérieur mais... Ah oui. Alors, généralement ça passe mais... Pas toutes les balles... Oui ou... oui mais c'est surtout que j'arrive pas à le dire dessus quoi. Donc, ça veut tu rejulier ton machin, c'est un peu horrible. Enfin, ah oui, c'est mais... fait pour euh, s'allonger ou s'accroupir. Wesh il est insupportable Sinon tu reprends ta mp40 hein Bah il s'est fait buter Mais par contre c'est interdit d'avoir un meilleur ratio que moi hein. Il y a un meilleur ratio que toi Ouais Ouais je connais pas la putain hein. ça bon, C'est pas mon shoot qui t'aide hein je joue comme un poney mais tranquille Ah elle a que 32 balles de MPK Bah, j'ai pris un coup dans la tête de SVT-40 Je sais même pas ce que c'est mais tranquille On le a pas des snipers euh, Bah c'est Gewehr ou... Ah tu veux dire les les Asens... oui. Enfin, les... Oui Les éclaireurs pas bah, tu vois moi j'ai quelqu'un un Fanta Sans... Fin les éclaireurs On a des aviateurs... Mais euh, moi, moi je trouve que le ciel c'est quand même un, moi, un pas, environnement Moi j'arrive pas, pas pas de viseur et du coup c'est très mauvais ah, ouais, y a, y a viseurs pas beaucoup de, de viseur ouais. ah, je sais c'est bien ceci Ah je te vois mourir là huh. C'est fun Comment ça c'est fun Bah c'est plutôt drôle pas fait ta petite tête et puis je la vois plus C'est triste à la limite mais Je peux faire des snipers dans ce jeu, si je me trompe pas. À la prochaine, on peut s'arranger pour avoir des snipers. Comment on change de place C'est placé à la place du tireur. Je peux à la place du tireur, je vais pas tirer, c'est de la merde ton truc. Sur quel. Un véhicule avec des balles, enfin, je peux passer à la place du tireur, mais. J'avais l'armelette, j'avais eu larme dans la main, mais je pouvais pas faire du droit pour viser, je pouvais pas faire clic gauche pour tirer Ah uh ah, -huh, curieux Oh, il joue à la PPSH Oh Ça c'est vraiment un russe C'est russe la PPSH Ouais Ça me saoule, je vois des gars au loin mais je peux même pas leur tirer dessus et moi j'ai des armes de merde. J'ai encore pris un j'ai pris un one shot au tir au torse Euh c'est un sniper Bah je sais pas mais on dirait pas un sniper Ouais forcément Aïe <rire> <rire> Euh si tu veux je te file mon rien. snipe Bah je veux bien ouais parce que moi j'ai rien ça me casse un peu les couilles Euh tu spawn euh, où je sors un véhicule, attends. Bah, je suis sur toi. Ah, bah, je suis sur le véhicule devant. Ah, d'accord. Hop, oh. Moi, je le comprends. Moi, je le comprends. Voilà. Parce qu'il y a des armes à viser à l'intérieur, non Aïe, je suis mort. Il y a mon, mon, mon arme. Par contre, mes fiches ils sont nombreux. Il y a mon arme aussi. T'inquiète pas, je vais tous les tuer un par un. Je vais leur mettre des quickscope Waouh Il m'enflamme le fils de chien Ouais hein. recule recule Il peut pas te toucher à une certaine distance Ah ils sont tous morts Mais les snappers dans ce jeu faut vraiment camper pour pouvoir les jouer Il y a un gars à ma droite Proche ou loin. Euh, T'as besoin de soins, erreur? Non, j'en ai. D'accord. Quand je me sens je peux même plus bouger, c'est un peu chiant. mais euh, Pas quand t'es allongé. Quand t'es assis, enfin euh, accroupi ou debout, ça marche, mais. J'ai la même arme sur Warzone mais elle est un peu meilleure. Il y a un truc de ravitaillement là-bas. Ouais, j'ai eu le joueur euh, qui conduisait. T'as pas vu que le joueur là, le véhicule il est un peu en feu, non Ouais, ouais. Il y a un tank là-bas. Bah, j'ai pris un tout shot du tank. Ouais, bah, c'est un peu nul. Hein. Je vais situer l'avion si je peux. Oh, on a que des bébés avions. Euh. on a des. Ah non, on a des bébé... très, très et... Ah non, c'est des milieux. Non, on a des lourds, très, ou des, des milieux. milieux. On a pas les petits, justement. Ça, au moins, c'est fun même si tu peux éclater avec. Ah, c'est les gros chars par contre, ils vont être euh, vachement costauds. Bon, je vais t'aider en avion. Blindage endommagé. Ouais, j'ai abîmé quelque chose. Euh, le, ce qu'il faut casser, c'est la structure de base ou les compartiments de véhicules. Bien, ça là, je sais, je lui le faire. Ah ben. Je suis à peine touché Bon, l'avantage c'est que lui il peut rien faire. Ah oui, ouf, il ch... <rire> dégâts du blindage. C'est déjà ça. Après, il y a un truc accident, mais ça c'est rien. C'est hmm. dans la tête. C'est un peu chaud de piquer pour euh, tirer sur un. Euh... Ah, il faut, je faut savoir relever au bon moment. À ah, l'APC par contre, il est cassable beaucoup plus facilement. Il y a un dépecil qui arrive vers C2 Ah ça là, oui, oui d'accord Il y a plein mort. de monde dedans Il est mort, il est mort Non il est pas mort, il est pas mort C'est les réservoirs de en fait. carburant qu'on cassait Ah là il est mort Il y a les chars à côté ouais, explosé, ouais. oh, Non mais erreur <rire> t'es passé devant le char <rire> <rire> Tu frôlé non mais non mais te crache pas exprès Il Non mais ça c'est parce que tu dépêches bêtement craché Jamais j'aurais fait ça Ok, okay peut-être un peu oui oh là pas là grand là chose. <rire> c'est pas pourquoi je joue avec toi hein. Oui, c'est pas le meilleur des coéquipiers. Ce certes. Ce qui est chouette en avion, c'est qu'on voit tout de loin. Ouais, mais j'arrive pas à shoot les gens, donc je suis passé à pied. Ouais, ouais ça, ça peut être embêtant. Et vu que j'ai qu'une seule grenade, c'est même pas une seule bombe. Là, il y a un véhicule, il y a vous tirer tous dessus, mais moi je sais, genre il est un peu trop loin et du coup bah il est mort. Je sais pas quel avion lui a, vous lui avez lancé des grenades à la gueule, mais c'est violent. Le truc c'est que les grenades c'est très bon, hein. enfin les, les bombes avion c'est très bon, mais il faut réussir à les tirer, ils ont toutes à ouais. pas beaucoup quoi. C'est très bon dans la mesure où ça rapporte beaucoup de points. <rire> Plus que c'est très efficace. j'arrive pas à le tirer dessus, c'est une catastrophe. Il est coulé. à moi, j'arrive pas à le tirer dessus. Mais il a une PPSH aussi. Je peux rien faire. T'as pas des armes avec des viseurs Euh. L'arme que je t'ai passée tout à l'heure Plutôt une AK avec un viseur. Ah. Mais... Euh, comment ça, une AK avec un viseur Bah. Euh... <rire> ça n'existe pas dans ce jeu. Bah si, des AK ça existe <rire> Je vais pas avec des viseurs. Mais si, j'avais des armes avec des viseurs 3-3 l'autre fois. X3 fois Non, X2. Ah, X2, fois, fois il y, y, y en a une série, c'est euh, euh, STG, euh, SVT, Panzer une Bucheux C'est bien le Panzer bûcheux, non <rire> euh, c'est... Franchement, c'est une arme. Ah, mais elle est très bien la PPA ça que je côté de ma MP40. Hein. Elle est très bien quoi Ma PPSH à côté d'une MP40 elle fait bien plus mal non Euh elle tire euh. Et ben je suis mort trop vite Il y a encore un gars qui m'a canardé de je ne sais où Avec une arme je sais même pas ce que c'est Voir passer en avion ça m'a saoulé <rire> <rire> Je suis mauvais moi je m'amuse C'est important Oui Mais vous freinez ou accélérez quand tu piques à quelque chose Moi je freine et j'accélère pour remonter. Parce que si tu freines trop, après il te fait descendre tout seul naturellement. Ok. Je vais essayer de suivre le conseil de papa Hydrolien. Mince, j'ai tiré trop tôt. Ma seule bombe. Je crois que j'ai raté ma grenade là. Un ami. Ma mine, ma bombe. Ah oh, là, c'était des arbres ça. Ah oui! C'était bien des arbres. Ah, c'est super caché il m'a buté avec sa PPSH. Je vais lui mettre une balle, mais tranquille. Pas ouais. Bon. J'arrive pas bien à dire que j'ai l'avion, mais en vrai ça passe. Avec un peu d'entraînement. Hein. T'as quoi comme avion Le premier, le deuxième Non, non, non, le troisième. Okay. Oh, j'ai tué quelqu'un Oh, oh. J'ai même blessé quelqu'un d'autre. Avec une bombe Ouais, ouais. J'ai tiré en plein sur le point et c'est tout. Hum. Le n'est pas si dur. Ce qui a été très drôle, c'est que t'aies tué quelqu'un, mais un allié. Ah non, même pas Pour une fois j'ai de fait des dégâts yeah J'ai eu un type dans une voiture Ah Il y a un avion ennemi Ah Où ça Où ça Où ça Ah où là où là là, Il va m'avoir explosé super vite Il suit, C'est celui qui suit. Ouais Ah maintenant il se fait traquer être. mais Parce que je sais je suis là ouais, Me tue tu pas c est c est Me, me, me tue pas hein Ah c'est moi C'est moi Il y en a un qui, qui me traque moi Je sais pas combien de temps je vais survivre mais probablement pas beaucoup C'est moi qui fume noir Ah oui. Mais lui aussi, lui aussi, lui aussi t'inquiète. <rire> ah il a failli me faucher. Ah tu lui as cassé une aile au moins. Ah ou pas, je sais pas trop. Ah ils sont deux maintenant. 2 V2. Je sais pas mais il fume en tout cas. Il fume assez ah, sale hein. Ah ouais c'est que t'as cassé une bonne partie de la structure. Oh GG. T'as pété l'avion là Il est mort. Et même le pilote. Ouais ouais ils sont tous morts. GG hein parce que <rire> <le> jeu, hein. <rire> Il m'a complètement explosé et toi.. Oui mais justement j'étais derrière, moi j'avais ramassé. Non mais.. Mais même en étant derrière c'est compliqué. Il y avait un avion juste là, j'ai l'impression qu'il a disparu. Il y en a un qui me suit là, mais il est un meilleur avion que moi, je pense. Ah merde, j'ai pris un coup, faut que je me pose. On te suit toujours Non, non, moi non. Je suis. Alors il faut que tu te poses euh, sur la carte. Le, le mieux là, c'est les grandes routes, euh, même s'il y a des ennemis à proximité. Bah c'est des pistes d'atterrissage d'ailleurs C'est beaucoup trop simple pour moi Sinon tu vas exploser euh... Ah oui j'ai explosé En oh, mille morceaux bah voilà <rire> Pourtant j'ai tout... enfin, tout... ah, très doux très... Il, faut... Il faut vraiment pas te toucher avec une aile Ou quoi que ce soit Ouais mais j'avais déjà réussi je... des fois euh, mmh, je Ça marche simple. mais là le plus simple c'est quand même de se mettre sur une piste d'atterrissage Sur cette carte euh... Autant en profiter Y'a un véhicule là Il y a un avion devant moi Ok véhicule endommagé ah, j'ai pas touché est posé ouais, ou il est pas... parti à droite Non mais il est pas loin de se poser, il s'est posé là Hop là Il a tué c'est bon J'ai <rire> euh, à la bombe Ouais, été vu, j'ai les fait à la même si t'avais pas... Si pas réussi. C'est ça que je te demande si t'avais réussi ou pas. Y'a un véhicule par là-bas... Je touche pas, ah si je touche. Ouh la merde Tu t'es ouais, touché bêté, avec ta propre bombe il faut, ouais, il faut ouais, pas s'en ouais, ouais. approcher trop. Je vais faire un rappel. Je l'ai quand même jeté ma bombe et des, des pas mal de grenades de tank. Mais ouais, j'étais trop proche du sol Je le vois plus Ah il est là Ah il y a un type au PTRS J'ai l'impression Ah nouvel avion ennemi Il Je va parler il, il en reste plus que 4 par contre des avions. Il non d'accord il va t'avoir Il va t'avoir C'est dans la il va t'avoir. C'est dans la tête il <rire> Moi ouais, j'ai vraiment pas visé à l'avion par contre, c'est une catastrophe mais... Bon on fait des tours sur nous-mêmes, c'est un plaisir T'es encore avec lui là Je le suis, ouais Je le vois pas Ah y a, voilà, pas, mal de de bah, oui, y a pas mal de monde sur lui Oui bah oui y'a pas mal de monde sur lui Il crash Ouais Ça je sais pas il y a un tank dans le machin, dans le truc à hangar je crois Ouais, juste devant Ah juste devant Quelle bonne information à donner ça Ah bah j'ai raté ma greffe euh, J'ai vu que l'autre joueur il l'a touché un petit peu mais... Ah bah non il est déjà explosé c'est pour ça Et Il, a, il bon, a complètement explosé suis... Par contre euh, ils nous prennent les points peu à peu hein Ouais bah en étant en avion on n'est pas... Si on est extrêmement utile. On n'est pas les plus utiles. Il y a bel et bien un type au... à l'arme anti-avion. Ouais tout à l'heure moi j'ai pris une balle qui m'a fait très très mal à mon avion. Ah bah là j'ai pris une balle ouais. C'est le PTRS, ouais. 19, il bah, est 41. où Dans les buissons juste à gauche. Par rapport à droite. à l'imposé, donc à droite. À droite du point. À droite du point, d'accord. Je vais essayer de lui lancer une grenade à la gueule, on verra bien comment ça se passe. Je vais dans les petits buissons euh, un peu plus loin. là, là je suis juste aussi, de où je suis. Ok. Il était là. Ah ouais. Bah, il doit y avoir quatre encore, j'ai raté ma grenade. J'en ai eu un. Est-ce que c'était Cabo Chup une idée, ça par <rire> oui, je... Pas sûr, pas sûr, pas sûr, je viens de prendre une balle. Plus, ah, euh, y'a un non, avion il... Sur quoi, J'ai balle, donc c'est clairement un... Bah, s'il si est sur moi, je suis maintenant pas longtemps, alors. Ah non, il t'a perdu, oui. Il s je crois qu'il s'est crash. Il a tenté d'atterrir derrière toi, il y a un pilote mort. Ah, je sais pas, mais moi j'ai réussi à m'atterrir en tout cas. On réussirait encore à décoller, mais ça, ça se passe bien normalement. Ça C'est plat ici en fait. Bah voilà, j'ai réussi à m'atterrir, il paraît décoller. Très bien. Tout va parfaitement là. Ah oui, par contre, il y a un avion juste devant moi là. Il vient de rien du tout. Il est en feu. Son allié il vient, vient de sauter. Je peux pas de grenade, fais chier. En oh, vrai tu les as ces deux. Hein. Waouh, j'ai encore prévoyé, ouais, Il y a quand même un caillou, c'est intéressant. viens de me réparer, je suis déjà en feu. On va falloir faire très vite. C'est passé. Pourquoi il meurt en... J'ai deux barrettes de vie sur une dizaine. Ah, je vois une. Il, il est en feu, le véhicule, c'est normal. Quand quoi il est en feu Mon avion. Ton avion, non. <rire> oui, ça va. J'étais en train de réparer et il est passé en feu, j'ai pas compris. Ah, c'est parce que tu répares un réservoir. Euh... Quand tu voulais parler au de en feu. Toucher le sol, je crois qu'il est mort le type au PTRS. Moi, ouais, tu un avion de bombardement Je suis en je pas, répares, pas à moi, il euh... est mort avec moi. C'est bon, ça, ça a décollé. Bon. Oh, on a plus de véhicules! Oh là là là là! Mais ils ont gâché toutes les voitures et toutes les motos, nos alliés. J'ai encore perdu une aile, comment ça se peut? Euh, ici, un, un tir de PTRS égale une aile. Hein. Plus ah, un coup, quart, quart de, la de la vie du véhicule. <rit> hmm. Faut vraiment voler haut pour euh, pas se faire toucher. 50 mètres au dessus du joueur ça devient super dur de toucher Moi je vole pas haut <rire> J'essaie déjà de voler de base donc bon. Il y a un allié qui suit un ennemi Je vais essayer de l'aider Oh Action d'avion, machin machin. aile droite endommagée. C'est bien de péter les ailes, on est d'accord Ouais. Je crois qu'il a explosé. Le plus fort c'est le moteur, mais c'est à peu près impossible. <rire> Ça c'est dit au moins. Quand tu touches le moteur, pfff. Disons que l'avion ennemi, il commence à aller 4 fois moins vite. Ah oui d'accord. Ouais. Les ailes ça empêche de tourner du côté de l'aile facilement et la gouverne de direction ça empêche de tourner quel que soit le côté. C'est le, le, le petit bout à l'arrière, la gouverne de direction. Il y avait un avion sous moi je sais pas où il est passé. Je l'ai vu avancer puis il a disparu mais il n'y a pas eu d'explosion de, donc il a pas dû mourir. Du coup je sais pas où il est. Je le vois pas de là où je suis un avion, il est devant moi, ok. Il y en a deux, ok, merde. S'arrête Oulala, là là, tu vas pas t'arrêter. Explosé Ah, ils ont détruit Blablabla Ah, Il quelqu'un C'est un tyran. Je sais pas comment j'ai vu ça mais c'est passé. Il y a beaucoup de monde euh, à droite du point Ok. Il un véhicule ah, là. Ah ils -il ont un ABC en fait. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. Un véhicule. J'ai eu le point, ouais. Oh yeah ah non, je croyais qu'on avait capturé le point d'après parce que c'était arrêté. J'ai juste tué tout le monde. Bon, c'est une oui, bonne je nouvelle. En aussi. Feu, c'est pas normal ça. J'ai une pelle. N'importe qui qui vient, je le bute. Oh, non, on a un aussi. N'importe quel bot qui vient, tu peux réussir à le tuer. <rire> oui, parce que je ma, ma bot. Je pense que c'est difficile. Un ah, ce jour ça se fait si jamais il est allongé dans un buisson ou s'il est vraiment pas très bon. Est-ce qu'il reste des avions Eh bah ben non. J'ai pété le dernier avion. Alors. De <rire> toute façon il reste deux minutes. Hein. Ah, On a pas ça dit ça bien. Un peu oui. Un peu. <rire> On a fait que perdre. <rire> Mais moi j'ai tué des gens en avion. Je suis ah. seulement 11ème du coup. Ah. Euh, mon allié il a failli me tuer. Mais ce qui rapporte beaucoup de points, c'est de défendre ou d'attaquer, et pas juste de tuer des gens. Ouais, je sais. J'ai une bonne arme, mais il a pas de viseur dessus. Ah, oh, j'aime pas. Les armes elles montent trop dans ce jeu, mais bon, c'est trop réaliste. La MP40, euh, elle monte pas trop normalement. Si <rire> si. Tu as mis quoi comme balle Non mais pour moi, elle monte beaucoup de points. Ah, là t'as une STG. D'accord. Oui, trouvé ça. Dessus, La MP40, c'est une des armes qui monte le moins. Ah oh, j'ai plus quelqu'un. Et elle est appréciée pour ça d'ailleurs. T'as encore du monde de ton côté Non ai plus un qui était genre euh, devant nous. Aïe. Ah, ils point, ont un APC encore à droite. À droite du point. C'était un un rien. À droite c'est ça. Hein. Euh, par où tu vas Par rouge je vais, il y avait juste un boys. Ah oui mais il est pété leur APC Non il est juste en feu À tir du su, si tu peux faire des dégâts c'est qu'il est pas pété Complètement C'est bon il est pété Parfait Ça a fait boom. puis il y a eu du feu, donc je même que c'est pété Euh... So soit t'as pété un élément du véhicule Non non mais avec explos, tout ça a tué le joueur qui était à l'intérieur ah, non, okay. dans ce cas-là, c'est que tu l'as bien détruit. Puis ça rapporte 20 XP de détruire un véhicule. Ah, j'ai pris une balle dans la tête. Ah, oui, c'est vrai, ça one shot. J'adore <rire> ce jeu. Oh le pauvre. Mmh. Ah non, j'ai cru que j'en avais tué deux. Il y en a un qui a survécu. 23 secondes. Fait... 38 morts Non, 15 morts. Non, 15 kills. 15 kills, 15 morts. 15, 15 kills, 15 morts. Je peux aussi mauvais. J'ai tué deux avions. Ah, c'est même pas mal pour ta première ah, partie. Il y a, depuis a des une mois. 14 chez nous. Ah ouais, c'est là que tu vois les pro aviateurs Mais il avait un meilleur véhicule que moi, ok Et Error fait le dernier kill Ah bon Ouais C'est possible Il tu tuer un juste avant Bah gg